Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un rumeur de Dragon Vous êtes su Super. Sugérez qu'un web anime est en route. Si vous ne le savez pas, l'anime revient sur le devant de la scène grâce à l'aventure de Gohan et Pugolo sur grand écran. Bien sûr, ce route a relancé les appels des fans pour un retour à la télévision. Et si un nouveau rapport est exact, Dragon Ball Super pourrait avoir un petit cadeau dans sa marche. La petite rumeur a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux lorsque les fans ont appris qu'une nouvelle série était peut-être en préparation au Japon. Une page de produits anodines pour un calendrier télévisuel de 2023 a attiré l'attention lorsque les fans ont remarqué ses contributeurs. Certains suspects habituels, comme Suecha et Fuji TV, figuraient sur la liste, mais personne ne s'attendait à y voir figurer la, le comité de production de Dragon Ball Super 2023. De nouveaux rapports suggèrent que Dragon Ball Super envisage un retour en 2023, mais qui ne sera pas le même qu'avant. Des sources de Dragon Ball, comme Chronicle, affirment que le projet 2023 sera un web anime dont les épisodes dureront moins de 23 minutes. Il s'agirait d'une série à part entière qui ne sera pas une suite de Dragon Ball Super et qui disposera d'une équipe entièrement nouvelle. Mais si tout se passe bien, un anime TV à part entière verra le jour un peu plus tard. À l'heure actuelle, Toy Animation n'a rien dit au sujet de ces rumeurs et il en va de même pour le comité de production précédent de Dragon Ball Super. Tous les regards sont encore tournés vers le dernier film de l'anime après tout, mais alors que l'année touche à sa fin. Les fans pourraient avoir de nouvelles traits attendus sur le retour de Dragon Ball Super même si ce n'est pas de la manière dont ils s'y attendaient. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était les rumeurs concernant le dragon Bouze, super. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao.